Bonjour les amis j'espère que vous allez bien, vous êtes peut-être encore en vacances ou vous allez bientôt prendre des vacances. En tout cas c'est l'occasion ou jamais de vous intéresser au trading ou de découvrir de nouvelles choses dans le trading. Vous savez que moi ça fait de nombreuses années que je fais du trading, j'ai cherché toutes sortes de méthodes plus ou moins efficaces, j'ai vu celles qui fonctionnaient mieux que d'autres. Bien sûr comme tout le monde j'ai euh, appris avec euh, les, les techniques classiques donc euh, les bougies japonaises et quelques indicateurs mais ça fait quand même euh, maintenant euh, bientôt deux ans que je me suis intéressé à une autre technique qui est totalement fantastique. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que vous allez halluciner. Donc ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui c'est que bien sûr on connaît tous les bougies japonaises hein, donc, et quelques indicateurs que vous utilisez certainement. Donc j'ai dans mes formations différentes techniques donc pour utiliser les indicateurs que je trouve les plus pertinents. Et bien sûr moi ma technique favorite c'est le scalping, je vous l'ai déjà répété beaucoup dans mes précédentes vidéos puisque c'est selon moi la seule technique vraiment valable. Je ne connais personnellement aucun trader qui utilise une autre technique et qui est gagnant de manière régulière. Donc si vous regardez les résultats du, du CAC 40 cette année donc en, en 2000, 2022, ben il a une, une perte de plus de 1,5% donc un 69% de perte. Donc, si c'est ça qui vous intéresse, ben ne regardez pas cette, cette vidéo plus longtemps, ce n'est pas la peine. Par contre, si vous, ça vous intéresse vraiment de gagner en trading tous les jours, ou essayer de faire tous les jours, et des résultats positifs, et eh bien alors ce que je vais vous dire va certainement vous intéresser beaucoup. Donc, vous voyez, on a devant nous euh, donc un schéma, le schéma du, du DAX 40. 30 minutes donc chaque bougie correspond en 30 minutes à 30 minutes et euh, donc moi ma technique c'est bien sûr de, de trader à très court terme, prendre des positions qui vont durer quelques, quelques secondes, quelques minutes ou parfois une ou deux heures ça dépend un petit peu ce que fait le marché puisqu'on voit bien que à raison d'une de demi-heure par bougie eh on a des retournements quand même importants euh, du marché. Donc si vous voulez profiter de ces retournements et gagner à la fois quand le marché monte et quand le marché baisse, bien sûr il faut apprendre des techniques qui vous permettent d'utiliser ces mouvements quotidiens. Donc le trading à long terme vous oubliez, ça ne fonctionne pas, c'est trop dangereux, vous risquez de perdre beaucoup. Ou alors euh, vous avez des, des centaines de millions comme Warren Buffett et vous avez des années de patience pour pouvoir gagner de l'argent. Mais ce n'est pas mon cas et peu probable que ce soit votre cas également. Donc si vous voulez réellement gagner à court terme et eh bien il faut utiliser les dernières techniques utilisées par les traders professionnels. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est bien sûr le scalping mais avec ceci, donc ça, ça s'appelle le market profile. Donc vous voyez si on, si on voit la, la correspondance entre les bougies japonaises et le market profile, ben on voit bien que ça n'a rien à voir. Donc voilà, je vous mets ça comme ceci et à côté vous voyez les bougies japonaises. Donc chaque journée correspond à un profil comme on a ici, vous voyez. Un profil et le début de la journée, l'ouverture vous voyez on a ici des lettres A et B et puis après le marché vous voyez il fait un mouvement vers le bas. Mais si on développe un petit peu ce qu'a fait le marché dans la journée, on fait ceci, on fait split de profil et vous voyez que le marché chaque demi-heure donc il change de lettre et il a été nettement vers le bas. Donc une fois qu'on maîtrise le market profile et qu'on voit un marché qui ouvre comme ceci, eh bien on sait on sait ce qui va se passer dans la journée avec une probabilité je vais dire de, de 90-99% euh, très souvent et ça vous permet bien sûr euh, d'augmenter vos résultats, d'augmenter votre taux de réussite. Après quand on a à l'inverse, vous voyez ici le marché qui ouvre ici et puis qui part avec des volumes très faibles, parce que vous voyez cette partie ici ce sont les volumes et eh bien on voit que c'est une journée vraiment en tendance et lorsqu'on casse ici le plus haut de la journée précédente eh bien, bien sûr on a un potentiel assez intéressant. Donc vous voyez les mouvements qu'on peut faire et puis après le marché qui reste dans cette zone-là le restant de la journée. Après donc on voit le lendemain le marché qui ouvre ici dans le range de la journée précédente et eh bien on sait que c'est une journée qui va être en équilibre. Idem ici, vous voyez on a une journée dans le range précédent, c'est une journée en équilibre. Donc on sait qu'on doit s'attendre à ce que le marché reste dans cette zone-là et on peut profiter à ce moment-là des mouvements extrêmes parce qu'on peut très bien acheter ici vers le bas et vendre ici vers le haut. Donc tout ça ce sont des techniques que vous pouvez apprendre avec le market profile et ça va vous donner des résultats fantastiques. Donc vous voyez ici chaque journée sur le DAX 40 ici on voit qu'on est pendant plusieurs journées ici dans une journée en équilibre. Donc on sait déjà ce que va faire le marché qui ne va pas faire des mouvements extraordinaires. Et puis après là on voit cette journée-ci, eh bien on voit le marché qui ouvre et qui casse le bas du range ici. Donc là on sait, ah, là ça peut être quelque chose d'intéressant, on va trader prioritairement à la baisse. Et puis lorsque le marché descend ici bien sûr on peut aller prendre des trades dans l'autre sens, on peut de nouveau analyser ce qui se passe et vous voyez on a des mouvements ici. Je ne vous donne pas tous les détails bien sûr de, du market profile, de la technique du market profile mais c'est une technique maintenant qui est utilisée par les traders professionnels pourquoi Parce que bien sûr euh, les bougies japonaises euh, ça date déjà et on a des techniques bien plus performantes maintenant avec le market profile. Donc vous voyez ici, ici de nouveau une deuxième journée en équilibre par rapport à ceci. Encore une journée donc qui ouvre ici donc le marché qui part là et qui casse ici. Et là on voit de nouveau une journée qui ouvre ici et avec un mouvement vraiment intéressant vers le haut. Donc vous voyez toutes ces techniques de market profile vous permettent d'avoir des résultats beaucoup plus évidents qu'avec les bougies japonaises. C'est beaucoup plus compliqué de prévoir ce qui va se passer avec les bougies japonaises, c'est quasiment impossible et à moins d'avoir une boule de cristal, ben c'est très compliqué de savoir ce que va faire le marché. Alors qu'avec le market profile vous avez une probabilité de réussite encore bien supérieure qu'avec tout ce que vous pouvez avoir comme, un, comme autre indicateur, sur, euh, sur les, les autres graphiques euh, en bougie japonaises. Donc vous pouvez bien sûr continuer à utiliser les graphiques en bougie japonaise mais en priorité donc vous allez utiliser Market Profile parce que c'est bien plus parlant que les bougies japonaises comme on les voit ici. Donc ici les bougies japonaises bon ça monte et ça descend d'accord. Mais à quel moment est-ce que le marché va casser eh vous, avez, vous avez peu de probabilité de, de le détecter parce que quand ça casse ici, c'est facile euh, après une journée de voir euh, ce qui se passe euh, réellement. Mais euh, lorsque vous êtes devant le marché avec la bougie japonaise, si vous avez un peu d'expérience en marketing, en, en trading eh bien, et bien en scalping, vous voyez que c'est beaucoup plus difficile de, de voir euh, ce qui va se passer. Est-ce que ça va réellement casser? Est-ce que c'est une fausse cassure? Donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'avec le market profile, ben, vous voyez les ouvertures de journée comme ça. Ben là il n'y a, a pas photo, on sait quand on maîtrise le market profile ce qui va se passer dans la journée et on peut même estimer la, le mouvement maximum que va faire le marché. Donc tout ça c'est des techniques que vous trouvez un apprentissage très simple finalement que je vous donne donc dans ma formation au market profile. Donc euh, si vous aimez le scalping ou si vous ne connaissez pas encore le scalping bien, ben, je vous conseille ma formation scalping plus euh, market profile. Tout est enregistré, tout est en vidéo donc euh, vous aurez, euh, vous ferez des journées si vous respectez bien ce que je vous dis avec 90 à 100% de trades gagnants. Vous ferez des journées à 100% de trades gagnants aussi c'est certain. Et euh, donc vous avez ma technique de scalping que j'utilise depuis de nombreuses années avec des bougies japonaises et avec euh, quelques indicateurs. Mais bien sûr en complément vous avez le market profile donc ma formation au market profile que je vous explique en détail et qui va, qui va vous donner bien sûr un, un boost de vos résultats assez fantastique. Donc moi je vous conseille en 2022 il faut passer à autre chose que les bougies japonaises. ce, ce n'est plus suffisant parce que les bougies japonaises il y a beaucoup de gens qui connaissent ça mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de traders qui perdent, de traders débutants qui perdent avec cette technique-là. Donc si vous, vous voulez passer à un niveau supérieur et utiliser les techniques des traders professionnels eh bien il faut passer au market profile. Vous aurez également l'occasion d'apprendre dans ma formation à utiliser le carnet d'ordre et vous verrez que vous allez faire des résultats fantastiques avec cette technique. En tout cas c'est ce que je vous souhaite. Et euh, j'ai déjà plusieurs dizaines d'étudiants donc dans ma formation qui suivent ma formation et les retours sont vraiment très très très bons. Donc euh, si vous cherchez vraiment une technique efficace en 2022, eh bien il faut que vous vous intéressiez au market profile et vous verrez que ça va changer tout à fait votre vision du trading. Vous allez être beaucoup moins stressé, vous allez savoir dès l'ouverture du marché ce que ça va produire comme résultat dans la journée. Vous, vous pouvez imaginer donc ce que ça va donner comme résultat et votre taux de réussite sera très important. Bien sûr ici c'est le DAX40, vous pouvez l'utiliser sur les marchés américains également si vous voulez trader l'après-midi donc sur le Dow, sur le SP500. Donc ça fonctionne sur tous ces marchés. Moi je privilégie le DAX parce qu'à l'ouverture le matin c'est fantastique, ça bouge bien. Mais vous pouvez l'utiliser sur d'autres marchés également. Vous verrez la plateforme que j'utilise qui est très simple, idéale pour les, pour les débutants, fonctionne très très bien donc c'est un outil. J'ai cherché la plateforme la meilleure pour ça et celle que je vous propose dans ma formation elle est vraiment top. Voilà donc à vous de, de voir si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur. En 2022, cet été 2022. C'est peut-être l'occasion de passer à, à ce niveau-là et euh, de découvrir euh, donc le market profile. J'ai créé un groupe privé donc pour, euh, pour mes étudiants sur Facebook. Donc où vous pouvez échanger dans le groupe, euh, donner des conseils, euh, prendre des conseils euh, des plus avancés euh, dans la formation et moi bien sûr j'interviens pour vous donner des conseils aussi, vous dire aujourd'hui c'est une journée intéressante parce que bien sûr comme on travaille essentiellement en 30 minutes, ben ça permet bien sûr d'annoncer ce qui va probablement se passer dans la journée et très souvent vous verrez que ça se passe comme c'est comme prévu. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo. Mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo et sous, la, sous cette vidéo vous trouverez bien sûr des informations pour accéder à ce que j'estime euh, euh, la technique la, la plus performante en 2022 qui est le market profile. Voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine formation dans une prochaine vidéo. À bientôt